tutoriel pour te montrer comment créer une story et ce que tu peux faire avec donc pour ajouter une story à ton instagram tu cliques sur le petit appareil photo en haut à gauche ou sur ton image avec le petit plus donc je clique sur mon appareil photo j'arrive directement en live où je peux filmer voilà ce qui se passe autour de moi je laisse mon doigt appuyer au milieu et ça enregistre tout simplement je euh, je peux publier ma vidéo ou l'éditer. Pour la publier, je vais cliquer en bas à gauche sur votre story et ça va l'ajouter à ma story. Je peux également, si je veux garder ma vidéo pour plus tard, appuyer sur la flèche en haut ici et cela me permet d'enregistrer la vidéo que j'ai faite dans ma bibliothèque sur mon appareil photo, sur mon, oui, mon téléphone qui me sert d'appareil photo. Hop, je clique pour fermer ça. Je peux également aller chercher une image. Pour aller chercher une image, je vais monter mon doigt de bas en haut et cliquer sur une photo, la photo qui m'intéresse. Pour euh, Lorsque je suis sur la photo qui m'intéresse, je peux faire différentes choses. Donc En haut, j'ai des petites icônes. J'ai euh, une icône, je vais commencer par la droite, c'est la plus classique, c'est le texte. Et cela me permet d'ajouter du texte. Euh, donc Par exemple, je vais ajouter le mot souvenir, puisque cette photo, c'est un souvenir d'un voyage en Afrique. Donc, je peux cliquer sur Souvenir et je peux utiliser différentes formes d'écriture, classique, moderne, néon ou machine à écrire. Voilà. Hop, terminé. Voilà. Ensuite, autre option qui s'offre à moi, c'est l'option des stylos qui me permet d'écrire directement sur mon image. Donc, on a à gauche le feutre avec une pointe pointu, un feutre biseauté un feutre avec des petits points autour, alors ça fait un peu baguette magique mais en fait c'est pour un feutre néon et une gomme donc pour le feutre je peux choisir la dimension de ma pointe, point fine ou pas donc je vais prendre une pointe fine et je peux choisir ensuite une couleur, j'ai des couleurs en bas de mon écran si une autre couleur m'intéresse je peux choisir l'outil pipette qui m'ouvre ce, cette petite goutte et je vais chercher directement dans mon image la couleur qui m'intéresse. Voilà. Et à partir de là, je peux écrire sur mon image. Par exemple, si je veux écrire souvenir, hop, je peux écrire souvenir directement avec mon écriture. Mon petite astuce pour avoir plus de facilité à écrire. et Je vous recommande d'utiliser un stylet pour écrire. L'effet sera beaucoup mieux que lorsqu'on essaye d'écrire avec son dos. Ce sera beaucoup plus précis donc voilà pour écrire avec le feutre ensuite on peut choisir le feutre donc biseauté euh, pareil je vais aller choisir une couleur et souvent le feutre biseauté va me servir pour faire un fond donc je vais grossir un petit peu ce feutre. Et là, par exemple, souvenir, paf, voilà. Je vais l'utiliser et je vais colorier le, le, ce qu'il y a derrière le mot souvenir et ça va me permettre de faire un fond au mot. Et lorsque, par exemple, mon image est un peu claire, ça me permet, euh, voilà, de, de faire apparaître quand même mon texte. On a... Alors, je vais annuler pour faire un peu de place... Sur mon image, je vais jeter... Oups, je suis encore sur les, les feutres. Je vais jeter mon mot souvenir dans la poubelle en glissant en bas de l'écran. Je vais retourner sur mes feutres et montrer un petit peu le néon, à quoi il ressemble. Euh, donc, je vais... je vais écrire avec, en choisissant une couleur. Déjà, ce sera plus sympa. Euh, cette couleur-là, par exemple. Et je vais écrire... Voilà, donc l'écriture néon donne un petit peu euh, cet effet brillant qui, qui peut être assez sympathique et si je souhaite gommer quelque chose j'utilise la gomme et je peux gommer ce que j'ai créé donc la gomme va servir surtout peut-être pour des petits éléments à gommer si on souhaite gommer un détail euh, parce que euh, bon, on peut grossir bien sûr notre gomme aussi hein, pour euh, effacer mieux mais sinon on peut tout simplement annuler ce qu'on a fait voilà en cliquant sur annuler et euh, on n'a pas besoin d'utiliser la gomme. Et enfin, on a la possibilité d'ajouter des stickers plus ou moins animés. Donc, ces stickers euh, nous permettent d'ajouter hashtag, position, gif, sondage, etc. Euh, des euh, autocollants et des emojis. Donc, on peut ajouter tout ça à notre image. Je vais par exemple ajouter un hashtag, hashtag, Afrique du Sud, Afrique du sud je rappuie une deuxième fois pour le rendre transparent et je peux le mettre en bas de mon image petite dernière astuce que je vais te montrer dans cette vidéo je peux, euh, quelque chose qui est très à la mode en ce moment sur Instagram réduire ma photo faire une petite sorte de, comme un post-it finalement et ça me permet d'ajouter de l'écriture au dessus ou en dessous et donc de donner un petit effet assez sympathique, un plus en trois dimensions presque à ma photo, et de la, la montrer en entier également. Donc voilà, une petite astuce en plus, tout simplement en réduisant la photo avec mes deux doigts. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo d'introduction aux Insta Stories. Alors surtout, n'hésite pas à les utiliser pour ton business, c'est vraiment très utile, et j'espère que tu vas beaucoup t'amuser en les utilisant.